Bonsoir à vous Hugo Bernalicis, Bonsoir. vous êtes en direct de l'Assemblée nationale, 15 milliards d'euros en plus, 8500 postes de policiers et gendarmes supplémentaires sur le quinquennat. Vous allez voter ce, ce projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur La discussion vient de débuter. Ah. Hein. Alors, elle va débuter dans quelques minutes, ouais. là, et je, je vais le voter, mais je vais voter contre. contre. Euh, parce que, mais oui, évidemment, parce que dans, dans le projet de loi d'orientation et de programmation, il n'y a pas que la programmation des moyens, il y a l'orientation politique à laquelle vous affectez ces moyens. Et Gérald Darmanin l'a dit lui-même. On est dans la continuité de ce qui s'est fait sur le quinquennat précédent. C'est-à-dire une police de surveillance généralisée, une police de de, de, de de projection, et non pas une police de proximité, une police qui va être surarmée, suréquipée. Hein, on ne sait pas si on hum. est entre, euh, du côté de Robocop ou Terminator quand on lit l'annexe avec les, les lunettes augmentées, les exosquelettes. Non, vous ne rêvez pas, hein, c'est ce qui est proposé dans, dans oui. cette loi d'orientation. Oui. Et donc à, à ce titre-là, ce sera sans nous. Euh, non, je ne valide pas l'orientation politique de Gérald Darmanin. Vous dénoncez une militarisation croissante des, des services de police. J'ai envie de vous dire, Hugo Bernalicis, c'est un phénomène mondial. Le problème, c'est que les délinquants, depuis longtemps, eux aussi, se militarisent en face. Que faire eh bien écoutez, on peut choisir de faire l'escalade et à la fin ça finit mal, euh, c'est ce qu'on voit dans, dans un certain nombre de, de, de pays, ou avoir d'autres types de doctrines qui sont euh, faits chez nos voisins aussi de désescalade de, et, et qu'on m'entende bien. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas des policiers équipés ouais. pour aller euh, intervenir sur des gangs et de la criminalité organisée, bien sûr, mais sauf que la police du quotidien qu'on croise tous les jours, elle n'a pas besoin d'être suréquipée des surarmées. Elle a besoin d'être disponible pour la population. Elle a, elle a besoin d'être à l'écoute, de connaître le terrain. C'est tout le sens de la police de proximité. Et il n'est pas question de ça dans cette LOPMI. Il n'est absolument pas mais, question de, de tout ça. Parce que l'argument les, les, des 30% de bleus en plus sur le terrain, nous, nous sommes compris, vous êtes d'accord avec ça Il faut une présence policière plus forte non, — non, non, vraiment, je, non. je ne crois pas. Euh, je, non, parce qu'en plus, on affiche 30%. Vous savez, quand on écoute Gérald Darmanin, il y a trois mois, c'était 50%. Alors on sait pas bien où il y en est lui-même dans ses propres chiffres. — Il faut c'est euh, euh, plus plutôt de policiers un sur le la terrain, quels que soient euh, les, les endroits, les quartiers, les, les, les, les, les, les lieux Il faut pas plus de présence policière et gendarme ?— Il faut qu'il soit disponible pour les habitantes et les habitants. Et je vais vous dire, quand les policiers, mmh. ils sont pas sur le terrain, ils se tournent pas les pouces. Ils font les enquêtes et ils essayent de résoudre les enquêtes et les plaintes pour lesquelles les gens sont venus les voir. Et en fait, vous savez, c'est le serpent qui se mord la queue. Si vous remettez des gens sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vont faire Plus d'interpellations. Et donc, il y aura plus de plaintes et donc besoin de plus de gens derrière les bureaux. Donc, on va les rappeler pour les mettre derrière les bureaux. En fait, c'est ce qui s'est passé les quatre dernières années. L'indicateur de taux de présence sur la voie publique qui est suivi par le ministère, il est en baisse euh, depuis quatre ans. Et c'est pas la, la France Insoumise et la NUP qui gouvernent le pays. Hein, c'est Gérald Darmanin et ses amis. Donc, euh, moi, ce que je dis, c'est nous avons besoin d'une police de proximité qui soit disponible, présente, effectivement. Mais pour ça, il faut changer les orientations. Il faut arrêter dans, dans le tout répressif. Il, faut, il, faut, il, il ne faut pas voter, en fait, en réalité, les amendes forfaitaires délictuelles qui vont permettre euh, d'être aux policiers, d'être un distributeur de PV euh, comme ça. Voilà, mmh. il faut renouer avec le triptyque, prévention euh, et, et aussi euh, répression, euh, qui sont partie des grandes missions de, de, de la police républicaine. Et donc, vous voterez contre la France insoumise. Hugo Bernalicis, question, vous avez vu l'accord aujourd'hui euh signé entre Paris et Londres, concernant les migrants qui traversent le Channel, euh, notamment de Calais euh, vers l'Angleterre. Qu'est-ce que vous dites Peu surveillance renforcée, Vous approuvez là également Non oh, mais c'est sans fin, c'est sans ouais. fin en réalité. Comment est-ce qu'on résout fin, le problème euh, ça, conduit à des, ça conduit à des décès. Ben, il faut dénoncer les accords du Touquet. Voilà, on avait dit pendant la campagne présidentielle. Xavier Bertrand l'avait proposé aussi, cest vous dire de, de, de faire un, un corridor humanitaire et d'accompagner ces personnes qui veulent de toute façon aller en Angleterre, et qu'on peut d'ailleurs de toute façon pas expulser parce que ce sont des gens qui pourraient être éligibles au, au droit d'asile, mais qui ne veulent pas rester en France. Oui. Hum, hum, hum. Donc, donc il faut entendre ça et à la fin, la variable d'ajustement ce sont euh, des hommes et des femmes qui meurent euh, dans, dans, le, dans, le chan, dans, le, dans le Chanel ou qui meurent euh, en mer voilà. est-ce que c'est acceptable Non, euh, ce n'est pas acceptable est-ce que c'est gérable est-ce que c'est gérable avec humanité Oui je le crois je le pense et j'en ai même la, la, la certitude euh, donc cette fuite en avant encore une fois de la chasse aux migrants euh, hum. de, de, de part et d'autre euh, Non. Ça, voilà, à la fin on, on met des gens dans la misère et ça me, ça me brise le cœur. Et Bernalicis, euh, que dire concernant non, la France insoumise, vous avez vu ce collectif hein, qui a procédé à des collages contre le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale euh, relève féministe, hein, qui a encollé des slogans au siège de la France insoumise. Vous les avez vus, au fait J'ai vu passer ça rapidement, ouais. mais, mais je... je Qu'est-ce que vous je, répondez je, à ça qu Qu'est-ce que je vais vous dire ouais. bah, C'est se, se méprendre parce que euh, Adrien a lui-même reconnu les faits. Hum. D'accord Il a reconnu les faits. Euh, on m'a demandé tout à l'heure, vos collègues, est-ce que euh, je soutenais euh, le, euh, le retour de mon collègue qui avait commis des violences comme si je soutenais les violences en tant que tel. Euh, Adrien Katas lui-même ne soutient pas, ne se soutient pas lui-même dans l'acte qu'il a commis. Donc c'est pas ça le sujet. Est-ce qu'on veut des peines capitales, euh, d'exclusion à vie, euh, euh, sur une affaire dont finalement euh, personne ne connaît l'intégralité hein, Et n'est rentré dans le détail, on en a resté à ce qu'on qu a su euh, publiquement. Donc je pense que, je ne suis d'ailleurs, que ce soit pour un ou pour tout le monde, je ne suis pas pour des peines capitales à du temps éternel, mmh. mais donc oui, je pense qu'il doit pouvoir euh, revenir. Il faut que ça s'organise, que ce soit discuté, que la décision soit prise collectivement, que ce soit pour lui-même ou, ou pour le, le, le, le, le mouvement politique que, que, que nous mmh. sommes. Et, et je, je crois que certains se, se perdent à, à une radicalité qui ne correspond pas aux enjeux de société. Au final, est-ce que les, les députés insoumis, vous-même d'ailleurs, est-ce que vous allez boycotter le, le, le Cyril Hanouna après la... La plainte que Louis Boyard a déposée après l'incident dont nous avons beaucoup parlé bah, J'aimais pas trop déjà quand, quand on y allait. Moi-même, j'ai été invité plusieurs fois et toujours ouais. décliné. Moi, je serais plutôt pour ne plus y aller. Mais vous savez, il y, y a une difficulté. C'est que normalement, dans une démocratie, euh, des chaînes d'opinion comme CNews comme, comme, comme ces, ces ou d'autres doivent pouvoir, ou C8 doivent pouvoir euh, inviter toutes les, les fractions politiques sans se faire à, à, à insulter, en fait. Ça va aller en une, bon. une plainte. — ah bah Cet euh, animateur est un, vous... ancien, un ancien vous... Euh, vous... intervenant de l'émission, parce qu'ils se connaissent quand même, ces deux-là. Ouais. Ben — D'accord. Mais se connaître, ça n'excuse ne, ouais. pas et ça ne justifie pas le fait d'insulter un représentant de la nation et du peuple à une heure de grande écoute. Donc vous, vous ne le faites pas, vous, sur vos ouais. plateaux télé. — Non. Donc vous vous radio. Non. Bon Et vous n'accepteriez pas de le faire Vous trouvez ça inacceptable ça, eh ben bah, Évidemment, parce que ce n'est pas ça le débat démocratique. Donc euh, Hanouna se croit euh, tout puissant, a confondu euh, euh, une discussion entre potes et euh, une mm. émission en heure de grande écoute. Euh, il faut qu'il soit euh, qu'il soit sanctionné pour pour cela. Ça, ça, ça, ça n'est pas acceptable. Et vous, vous n'irez pas. Merci euh, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord, invité en direct de l'Assemblée nationale du 18-20 France Info.